Bonjour tout le monde et bonne fête du Canada. Aujourd'hui, on célèbre non seulement l'anniversaire de notre magnifique pays, mais aussi tous ceux qui ont choisi d'y vivre. Que vous soyez en train de faire du barbecue ou de jouer dehors avec vos enfants, c'est l'occasion de réfléchir à où nous en sommes en tant que pays et à notre avenir. C'est clair que les derniers mois ont été très difficiles. Mais tout au long de cette pandémie, on a été là les uns pour les autres. Et voilà ce que c'est d'être Canadien. On se serre les coudes entre voisins. De petites entreprises sont présentes pour leur communauté et leurs employés. Des femmes et des hommes en uniforme protègent les personnes les plus vulnérables. Les médecins, les infirmières et les infirmiers gardent nos familles en bonne santé. Mes amis, le succès du Canada est dû à sa population, à des gens comme vous. Des gens qui ont à cœur nos valeurs communes qui sont la paix, l'égalité et la compassion. Des gens qui croient en la force de notre diversité. Et des gens qui savent que c'est en travaillant ensemble qu'on peut bâtir un pays encore meilleur. Un pays où tous les aînés ont un chez-soi sûr et abordable. Un pays où tout le monde a une chance juste et équitable de réussir. Un pays. Où on s'oppose au racisme, à l'injustice et à la haine. Un pays où on sait que notre travail n'est jamais terminé. Ce qui rend le Canada si spécial, c'est pas qu'on croit qu'on est le meilleur pays au monde, c'est plutôt qu'on sait qu'on peut l'être. On peut bâtir ce pays. Je sais qu'on peut le faire parce qu'aucun défi est insurmontable si on y fait face ensemble. Aujourd'hui, on célèbre le pays qu'on partage et demain on regarde vers l'avenir et on va de l'avant ensemble. Bonne fête du Canada à tous.